Allez, demain, c'est le réveillon de Noël, mais toi, tu regardes déjà l'Expresso. T'es parti. Allez, je débute cet Expresso avec euh, les news hein, euh, qui agitent un, un peu la ludico-sphère. Euh, C'est une news que j'ai failli faire la semaine dernière, mais euh, voilà, pour réagir, puis je me suis dit que j'allais la garder pour l'expresso. Alors, vous savez de quoi, évidemment, je vais vous parler, à moins que vous habitiez dans une grotte. Euh, notre ami Henry Kevil, qui est donc, euh, en l'occurrence, Superman et The Witcher, serait actuellement en train de euh, négocier par le truchement d'Amazon les droits d'adaptation. Euh, de Warhammer 40k euh, soit dans une série soit euh, dans un film. Alors en fait je vous refais le speech, ce qui s'est passé c'est qu'en fait notre ami Henry euh, a dû tomber sur un épisode de The Witcher et euh, bah, il s'est rendu compte que euh, pour sa carrière c'était une bonne idée d'arrêter et du coup il s'est retiré euh, du projet. Et en fait, euh, il s'est dit, bah, c'est cool, de toute façon, je suis Superman, donc ça va assurer. Le problème, c'est que en fait, il s'est rapproché euh, de DC pour euh, remplir chez euh, Superman. On a dit, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Puis, en fait, euh, fin octobre, début novembre, euh, au final, on a dit, fuck, mec, euh, on n'a plus besoin de toi, euh, c'est super, euh, voilà, mais euh, ce sera pas toi le prochain. Alors il s'est euh, tapé un, un, un bon bat trip hein, sur euh, sur Twitter. Il a largué un, un bon caca en disant que ben bah, il se rappellerait de ses amis à ce sujet-là. Et du coup il s'est rendu compte qu'il avait lâché bah, en gros les deux grosses licences qui euh, mettaient euh, à bouffer dans la gamelle. Et là, euh, comme par hasard, un Amazon est venu le chercher, Amazon Prime, et étant donné qu'ils ont déjà bien massacré le Seigneur des Anneaux, ils se sont dit, tiens, on va choper euh, Superman et on va essayer d'en faire un super-héros de Warhammer 40k. Alors bien entendu, tout le monde le sait, Henry Cavill est un joueur de 40k, hein, en tout cas, il monte des figurines et les peint, euh, ça c'est ce que moi j'en sais, est-ce qu'il les joue, je ne sais pas. Euh, et apparemment, Games aurait donné un accord dit de principe l'exploitation de cette licence dont on sait qu'ils sont très avares et que euh, ils la contrôlent furieusement et que euh, voilà ça fait très longtemps que tout le monde attend une adaptation mais pour l'instant ils n'ont jamais lâché les droits alors gageons que ça se fera sous euh, euh, dollars euh, sonnant et trébuchant en tout cas livre sterling ça c'est sûr qu'est ce qu'on peut en penser euh, de cette annonce qui est certes euh, donne envie quoi Bah, vous avez deux solutions soit vous tomber en panique totale et vous vous dites « Aïe, aïe, aïe, c'est Amazon, ils ont chié sur le Seigneur des Anneaux et euh, bah, on pourra pas adapter Warhammer 40K. » Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « De toute façon, c'est inadaptable et je ne serai pas satisfait. » Je pense que personne ne sera pleinement euh, satisfait euh, de l'adaptation. Soit on se dit « Ouf, il y a un réclavé derrière. » Et étant donné que c'est au moins un joueur et qu'il se présente en tant que euh, producteur, euh, soit associé, soit exclusif, je ne sais pas. Et euh, voilà, espérons qu'il aura son mot à dire et qu'il sera euh, pesé sur le projet pour que celui-ci ait une orientation euh, qui euh, plaise à chacun. Plaise à chacun, ne rêvons pas, il y aura forcément des déçus, il y aura forcément des zones mitigées, à moins vraiment qu'on arrive à quelque chose de... Une sorte de main de dieu qui ferait, comme pour Arkane, hein, euh, l'adaptation de League of Legends euh, chez Netflix, euh, qui, de mon point de vue, a été une des meilleures adaptations euh, qui soient ces dix dernières années. Donc voilà, sachons que c'est possible, ça existe, on peut faire quelque chose de bien, on n'est pas obligé de faire de la merde quand on fait une adaptation, espérons que ce sera le cas. Je vous cache pas que euh, voilà, je reste en retrait, j'observe, L'instant, j'ai envie d'y croire, mais en même temps, j'y crois pas trop. Ah. Et pour l'instant, c'est un accord de principe. Allez, la suite des news avec une annonce triste. Cette fois-ci, c'est la fin de Sacha et Pikachu pour l'univers de Pokémon. Alors, c'est quand même pas mal dans l'univers ludique, hein, parce qu'à la fois au niveau des jeux vidéo et au niveau des jeux de cartes, ça va avoir, je pense, un impact. Euh, donc voilà, ça fait 25 ans hein, que Sacha et Pikachu sont les héros de de la série ben voilà c'est terminé enfin ça va se terminer là avec cette dernière saison euh, ça se terminera de façon progressive il y aura des stand alone où on aura un petit peu des épisodes comme ça ou des mini films avec Sacha et Pikachu mais c'est terminé et à partir du 13 janvier au Japon ils seront remplacés par des personnages Bliko et Roy dont on sait peu de choses si ce n'est qu'on sait qu'ils sont associés en starter avec en fait les, les Pokémon euh, quand on joue au début euh, du jeu écarlate euh, et, euh, et violet euh, que d'ailleurs j'ai commencé pendant les vacances donc voilà, un peu triste euh, de voir ces deux personnages iconiques euh, de la licence euh, euh, Pokémon nous quitter euh, mais bon, voilà, c'est comme ça il hein. faut que ça tourne, il euh, faut que ça bouge et puis euh, bah, c'est comme les Chevaliers du Zodiaque quand on a dit que c'était fini on est plus que jamais Chevaliers du Zodiaque aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas la licence Pokémon a de quoi perdurer et puis moi qui suis père d'une jeune fille, je suis content que dans les deux héros qui sont présentés, il y ait également une demoiselle. Allez, aujourd'hui, pas euh, d'actualité ludique, je vous propose pour finir cet expresso de vous euh, donner mon top 3 hein, des sorties de l'année pour l'univers de Games Workshop, pour l'univers de Star Wars Legion et pour le JDR. Et on va commencer euh, avec euh, Games, alors c'est plus euh, le cœur qui parle euh, que la connaissance euh, réelle euh, du jeu et de, de l'univers, parce que vous savez que j'y joue peu, j'espère que ça va changer en 2023. Euh, dans le désordre ou pas, euh, je dirais que voilà, le détachement euh, des euh, Sylvanes, c'était quelque chose qui euh, m'a quand même pas mal titillé. Hein. Euh, je trouve que cette boîte est absolument magnifique. Et euh, j'ai envie de la positionner en numéro 3 parce que je pense que je vais me lancer euh, dans euh, AOS et que ce sera pas intermédiaire de ce détachement, même si j'avais pris euh, la boîte de start euh, de euh, la V3. Franchement, euh, je les trouve sublimes. Sinon, euh, en numéro 2, euh, je proposerais Horus Hérésie. Alors, pourquoi Horus euh, Hérésie Parce que je trouve... Alors, je sais que ça n'a pas été spécialement reçu de façon unanime il y a des mécanismes qui sont vieillots dedans, voilà, c'est un peu lourd pour certains, moi ce que je trouve intéressant c'est que Games s'engage comme ça dans un second run en fait de ce jeu voilà, ça me laisse sous-entendre qu'ils sont à l'écoute en fait de leur communauté et qui sont sensibles à leur retour, et puis ben, gageons que ça va avoir un effet sur Warhammer Fantasy, et que celui-ci va également renaître, on sait que c'est dans les tuyaux, je trouve que c'est une belle remise en question de la part de Games, et c'est pour ça que je le positionne en deux. Allez, en dernier, mon top pour moi, Games sure Workshop, ce sera l'adaptation en audiobook, de l'ascension de Russe, en français, du coup, chez Audible, parce qu'on a déjà plusieurs tomes, je crois qu'on a trois ou quatre, euh, c'est tout en français, ça dure quand même 10 heures, donc c'est une grosse implication de leur part. Et puis ça ouvre la porte sur d'autres adaptations. J'espère qu'on aura d'autres ouvrages comme ça de, de, de l'univers de games qui seront qui seront traduits. Et bah, je suis super content parce que bah voilà, quand on fait de la peinture, des choses comme ça, plutôt que de se mettre de la musique, se mettre un, un audiobook, je faisais beaucoup pour Star Wars et je salue le fait que ça se fasse pour l'univers de 40k. Allez, on passe à Montrop 3 pour Star Wars Légion. Alors, euh, cette année, je salue particulièrement l'ouverture euh, à euh, l'arc scénaristique de The Mandalorian, avec les sorties qu'on a eues là, euh, à cette fin d'année. Euh, les deux IG, euh, bien entendu, Dean hein, Jarin, même si je trouve qu'il flingue un petit peu euh, le jeu, et puis euh, le Fat Boba, que je vais euh, bientôt euh, vous présenter sur la page. Voilà, je trouve que c'est super euh, comme ça qu'on tourne euh, un petit peu de la licence sur cet arc là euh, parce que euh, bah, c'est celui qui euh, en ces dernières années a eu le plus de résonance sur la tranche d'âge qui est la mienne et puis ben, vous savez qu'il y a Gideon qui arrive qu'il y a d'autres il euh, y a le moff euh, Gideon qui arrive il euh, y a euh, les, euh, euh, les robots euh, troopers qui arrivent également un peu cher c'est vrai mais euh, voilà on se tourne vers cette zone là temporelle euh, de Star Wars et je trouve que c'est une super chose en top 2, bah bien entendu, je suis obligé de parler du collectif de l'ombre, hein, puisque euh, bah, le lancement du collectif de l'ombre qui a eu lieu cet été était vraiment quand même une très très très bonne chose. Euh, ça a lancé de nouveaux mécanismes. J'aime l'idée que les factions soient crossplay puis qu'elles puissent aller comme ça sur sur euh, être associées à l'Empire, être associées euh, à, à la Rébellion. Euh, ça, ça donne un, un grand coup de fouet au jeu, ça donne un, un coup de frais au niveau des mécaniques et euh, voilà, ça fait, ça fait vraiment vraiment du bien et surtout ça ouvre la porte à mon top 1, à savoir les Battle Force. Bah oui, forcément, je le mets en première position. Pourquoi bah Parce que c'est ce qu'on attend depuis toujours pour l'univers de Star Wars en fait, hein, ces Battle Force. Euh, dès le début, ils auraient dû faire ces packs euh, à thème. Euh, bon, je trouve qu'il y avait une petite incohérence avec cette notion Battle Force qui a un peu jeté le trouble. Euh, chez, euh, chez, les, chez les nouveaux arrivants et même chez les anciens c'est pour ça que j'avais fait une vidéo n'hésitez pas à aller la voir pour vous expliquer ce que c'est précisément un battle force mais euh, voilà je trouve que c'est une très bonne chose et euh, ça reste mon top de l'année pour savoir si c'est allez pour presque en finir mon top euh, au niveau jr parce que vous savez que le jeu de rôle c'est quelque chose qui me tient particulièrement euh, à cœur en 3 je mettrai euh, Genesis euh, le Genesis de Edge hein, donc ce moteur générique qui nous est proposé ben parce que j'aime bien ce genre de proposition je trouve que voilà, c'est une porte ouverte à l'imaginaire euh, c'est une porte ouverte à l'adaptation de ce que l'on veut avec des mécanismes qui sont simples et qui sont faciles à appréhender hein, c'est le système de Edge et le système de FFG de, de et euh, voilà, même si je n'ai pas besoin de l'adapter à l'univers Star Wars euh, à l'univers Star Wars qui souffre un peu hein, des sorties, on aimerait bien que les derniers livres euh, arrivent euh, l'arrivée de Genesis est quelque chose de super frais dans le monde, euh, dans le monde du JDR en numéro 2 euh, je voudrais saluer le travail de Chaos Project pour Warhammer Battle alors, je trouve que c'est une très très belle réédition qu'ils sont en train de faire là. Euh, ils ont euh, tout compris euh, sur les licences à exploiter, euh, sur euh, les scénars à rééditer. Alors il y a beaucoup de rééditions pour l'instant. Hein. Il y a beaucoup de redites pour ceux qui connaissent déjà l'univers. Ça peut être frustrant, euh, mais franchement je trouve que la qualité est là. Il y a eu un mea culpa -cool sur le travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup de relectures et de corrections. Et euh, voilà, je salue Chaos Project pour ce travail parce que je trouve que le Warhammer euh, Fantasy est vraiment euh, vraiment nickel et euh, bah, ça va en plus euh, ouvrir sur de nouveaux horizons avec Worth Crowley et, euh, et avec euh, AOS hein, qui aura également droit à son adaptation euh, en jeu de rôle donc j'ai vraiment hâte et ça c'est pour l'année prochaine ne vous inquiétez pas on en parlera et puis en numéro 1 bah, c'est forcément euh, l'anneau unique hein, de Freelig euh, cette nouvelle adaptation, cette V2 euh, de euh, l'anneau unique je l'ai présenté avec Nicolas et euh, pour moi euh, voilà, c'est euh, vraiment une, une proposition qui est magnifique autant au niveau euh, graphique qu'au niveau des mécanismes de jeu je trouve ça euh, très frais et très alléchant et euh, gageons que euh, bah, l'année 2023 nous offrira beaucoup de perspectives pour ce jeu et euh, ça me fait vraiment envie voilà pour clôturer cet expresso, je vous fais le conseil BD euh, tant attendu. Alors, c'est pas vraiment un conseil, c'est un bon plan. Vous avez la possibilité chez Panini euh, de récupérer ces 6 euh, tomes de Star Wars. 6 euh, tomes pour le prix d'un, puisque euh, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez sur des BD euh, qui sont à 2,99€ euh, au, lieu, au lieu de, de 10€. 3€ euros au lieu de 10, donc en gros si vous prenez euh, l'intégrale vous en avez pour 18 balles, c'est comme si vous aviez acheté euh, une BD classique, alors il y a du bon et du moins bon, hein. ils appellent ça euh, la euh, version euh, légende euh, moi quand j'ai vu cette couverture là j'ai craqué, je dois avouer. Hein, parce que j'adore, euh, j'adore, euh, j'adore Savage. Euh, donc voilà, c'est euh, des regroupements euh, d'une, d'histoire de, de, de, en fait. Hein, Sauf que là, vous avez tout le tout le sujet qui est traité en un tome. Et puis, on va partir sur plusieurs sujets. Donc là, on a euh, euh, Maul et Savage. On va avoir euh, ici euh, la malédiction euh, de Mur avec euh, avec un, un, un Vador. Là, je ne vous cache pas que euh, graphiquement, c'est... Voilà, c'est un peu vieillot. Je trouve que le Vador est un peu euh, en mode testostérone, mais euh, mais bon, voilà. On a euh, l'avènement de la Nouvelle République qui vous sera euh, également euh, proposé. Euh, alors là, par exemple, là par contre, au, au niveau image, là, on est vraiment dans du légende. C'est vraiment, euh, c'est vraiment chaud. Euh, la rébellion euh, contre l'Empire. Euh, là, on est plutôt, euh, on revient un petit peu sur, euh, sur du moderne avec euh, attention du multi-réalisateur, hein, euh, assez souvent dans ses. Euh, du multi-dessinateur dans, dans ses propositions, donc on n'a pas une uniformité euh, de dessin. Le très très très très bon, en tout cas moi je l'aime beaucoup euh, Vaurien, euh, les vauriens de la galaxie. Euh, alors là par contre on est sur une proposition graphique un peu cartoon et euh, franchement je trouve ça euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment génial. Je pense que de tout cela, c'est par celui-là que je vais, je vais commencer. Et puis on a sinon le tome 1, c'est la défense de la République. Et là, on est dans l'univers de The noir. Donc voilà, tout ça, ça vous fait 6 tomes pour 18 euros. Franchement, euh, ça vaut le coup. faut pas s'en priver. Et puis si madame cherche un petit cadeau de fin d'année pour conclure sous le sapin, ça fait gros, ça fait lourd et, et ça coûte pas cher. Donc voilà, c'est mon conseil pour la bande dessinée cette semaine. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous de bons jeux et puis surtout de bons jets. Et puis vous souhaitez bah, des bonnes fêtes de Noël avec vos familles. J'espère qu'il y aura plein de choses sur le sapin, plein de figurines, plein de pitous pour augmenter encore plus votre pile de la honte. Allez, à très bientôt